Toutefois, Dieu se sert du coronavirus pour crier dans les oreilles de certaines personnes afin de leur réveiller de leur léthargie morale. Ainsi donc, toi qui m'écoutes, il se peut que tu sois de ceux qui s'interrogent sur le pourquoi de cette pandémie, qui paraît être invincible par la science. Il se peut aussi que tu aies déjà cherché à t'approcher de Jésus-Christ et que tu sois entre-temps tombé dans un relâchement moral parce que tu as perdu la foi ou parce que tu as embrassé un christianisme défectueux qui ne distingue plus le bien du mal. Ne sois pas insensible au cri de l'Esprit de Dieu qui te parle au travers de l'angoisse et de l'inquiétude causée par la pandémie. Reviens à la foi, retourne à la source de la vie. Ici, je ne te parle pas de la religion. Je te parle de Jésus-Christ, qui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu le refuses, sache quand même que ce Jésus est le Seigneur du monde, le Roi des Rois, et que bientôt il reviendra sur la terre pour régner et pour juger les impies. Cette pandémie est le cri du Dieu créateur qui appelle les hommes et les femmes de cette génération arrogante et enflée d'orgueil qui rejette l'évangile du Seigneur Jésus-Christ à mettre fin à leur rébellion et de retourner au bon sens.